Donc, aujourd'hui, on a un, un plan ce soir, donc euh, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que Scratch, euh, juste vous montrer l'interface euh, rapidement. Ensuite, je vous propose peut être euh, de vous présenter euh, euh, l'esprit d'une tâche au primaire et la même chose pour le secondaire, voir donc quelle intention pédagogique on peut donner à la programmation en univers social, parce que je voudrais que dans un Premier temps, on ne dirait pas que c'est l'univers social qui serait la première matière à utiliser la programmation. Hein. On associe peut-être plus ça aux mathématiques ou aux sciences des fois, mais euh, donc euh, je vais vous présenter quand même quelques idées qui nous semblent pertinentes là, en univers social. Et je vous dirais là, que la majorité, la majeure partie euh, du webinaire ce soir, ça va vraiment être le main sur les touches. Euh, donc, euh, à vous de programmer, donc c'est de, de tâter euh, Scratch et euh, d'assembler quelques blocs là, avec Steve. Ce sera un pas à pas là, autant euh, pour les débutants. Si jamais vous êtes avancé, on a aussi une proposition. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire là, dans le clavardage là, votre niveau, selon vous, d'avancement dans Scratch. Est-ce que vous avez déjà expérimenté? Vous êtes complètement débutant? Vous avez déjà ouvert Scratch? Donc, ça peut nous donner une idée. Euh, donc, et après ce bloc-là, euh, j'irai là, dans le fond, peut-être vous redire où se trouvent euh, les tâches euh, du récitus pour le primaire et le secondaire. Euh, on fera une petite conclusion et euh, comme d'habitude pour tous euh, nos webinaires, donc, euh, je vous dirai comment obtenir euh, votre badge de reconnaissance de temps pour votre développement professionnel. Donc, Scratch, c'est quoi? Scratch, c'est un logiciel libre, gratuit euh, qui a été fait, là, par, développé par le MIT. Donc, euh, c'est ça qui va vous permettre de programmer avec vos élèves euh, des animations et euh, des interactions simples. Et pourquoi on est capable de faire ça, même avec des élèves de troisième année? C'est parce que c'est une programmation par bloc. Donc, ça vient vraiment simplifier la programmation. Et c'est de cette façon-là là, que vous allez aussi pouvoir euh, développer la pensée informatique chez vos élèves. Bien sûr, tout en, euh, oui, leur euh, laissant euh, le soin de faire de la résolution de problèmes, mais aussi tout ça dans la créativité. Euh, parce que nous, bon, on a vraiment, je pense, une approche euh, créative de la programmation. Donc, on veut permettre aux élèves de concevoir euh, une production comme l'animation d'un récit historique, par exemple, euh, donc en donnant certains critères aux élèves, mais après ça, ils sont libres vraiment là, de le faire de différentes manières puis de laisser libre cours à leur imagination. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Scratch, euh, ça ressemble à ça. Euh, C'est vraiment divisé en trois fenêtres distincte. Donc la première fenêtre, c'est là que vous allez retrouver chaque catégorie de blocs, donc sont divisés en mouvement, en apparence, etc. et on va prendre ces blocs-là et on va les glisser dans la fenêtre centrale qui est la fenêtre du programme. Et lorsqu'on va comme ça coller les blocs, ça va nous créer un programme qui dans la dernière fenêtre, la fenêtre d'animation, euh, quand on va cliquer, par exemple, sur le drapeau vert, mais c'est comme ça que va démarrer notre animation. Donc, ça ressemble à ça. Et euh, comme je vous le disais, là, il y a vraiment différents blocs. Euh, donc, autant des blocs de mouvement, donc ça, ça va être les blocs bleus, des blocs apparence, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire parler les personnages. Euh, on va pouvoir même ajouter des sons, il y a une banque de sons à l'intérieur de Scratch, mais on pourrait faire nos propres enregistrements. Euh, il y a des blocs bon plus de conditions, et même des blocs avancés, peut-être pour les, les jeunes qui sont plus avancés au primaire ou pour le secondaire, là, où est-ce qu'on va pouvoir ajouter des variables, etc. Donc, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on vous a quand même mis euh, dans le diaporama une vidéo pour voir justement ce que des élèves de troisième et de quatrième euh, au primaire, donc troisième année et quatrième année, peuvent réaliser là, dans Scratch. Et sincèrement, c'est vraiment impressionnant. Et euh, on voit aussi que les élèves rapidement comprennent la logique de Scratch, comprennent euh, le fonctionnement des boucles, donc leur programme peut euh, quand même être euh, plus euh, complexe qu'on pourrait croire. Euh, donc, quand je vous parlais ici là, de, de blocs et euh, de jumelage de blocs qui vont créer un programme, euh, dans ce cas-ci, on a un premier bloc qui serait un bloc de conditions. Donc, on dit euh, quand le drapeau vert est cliqué, et là, on va proposer des actions euh, à réaliser. Donc, on va dire « aller à » moins 35, par exemple, Y, parce que dans Scratch, on utilise le plan cartésien. Donc, euh, par exemple, là, notre personnage ici, Jacques Cartier, est positionné à moins 35, 1, selon l'axe cartésien. Et on peut, là, par la suite, lui faire euh, dire, par exemple, « Bonjour, je m'appelle Jacques Cartier » pendant un certain nombre de temps. Donc ça, c'est un programme simple, c'est juste pour vous, euh, vous montrer dans le fond euh, quelques euh, idées, quelques blocs, euh, quelles sont leurs fonctions. Dans le fond, pour aider les enseignants à, à piloter ou à introduire Scratch en classe, euh, on a créé un guide d'accompagnement et de défis. Euh, Puis nous, on trouvait ça intéressant, dans le fond, de jumeler autant les défis technologiques que les défis euh, historiques ou d'univers social. Donc, euh, ce guide-là euh, peut être imprimé. Puis c'est un peu aussi euh, sur le modèle là, que Steve va vous montrer tout à l'heure. Donc, un pas à pas pour... Euh, peu à peu avec les élèves, s'approprier Scratch, s'approprier vraiment les fonctions de base. Donc, au primaire, ce qu'on propose, de prendre l'angle des personnages marquants. Euh, donc, dans ce cas-ci, on aurait la, la société de, de 1745, pardon, avec Jean Talon comme personnage marquant. Donc, les élèves doivent faire une cueillette d'informations à l'intérieur de société, et territoire. Ils peuvent aller aussi bon dans leur manuel, sur internet, et vraiment compléter la fiche sur le personnage pour bien comprendre euh, bon à quelle époque il vivait, mais aussi pourquoi c'est un personnage marquant. Lorsqu'ils ont fait leur fiche personnage, c'est important à ce moment-là de euh, commencer à écrire le scénario pour le transférer à la suite de ça dans Scratch. Et l'enseignant, je pense que c'est important qu'il revienne toujours sur ce scénario-là euh, pour redire quelle est l'intention euh, pédagogique, dans le fond, là, du projet dans Scratch. Et euh, finalement, bon, on termine avec une phase bon, d'intégration parce que les élèves vont revenir sur leur démarche. Au secondaire, c'est assez similaire. C'est encore l'angle des personnages, donc de faire un récit animé avec des personnages, mais en ajoutant vraiment euh, l'angle des aspects de société. Donc, l'élève doit choisir un aspect de société sur lequel il va centrer là, son récit. Et euh, par exemple, pour... Euh, Première secondaire, chacune des réalités sociales ont été faites et euh, on a créé un dossier documentaire pour chacune de ces réalités sociales-là. Donc, euh, peu importe où vous êtes rendu dans l'année, vous pourriez faire euh, ce projet-là. Et c'est la même chose là, pour euh, deuxième secondaire. Et bon, on a réalisé là, quelques exemples là, si jamais euh, vous voulez les montrer à vos élèves en guise peut-être d'introduction aussi, puis de, de production euh, attendue. Donc, ici, on voit Léonard de Vinci. Voilà. Donc, euh, si vous êtes prêts, <rire> ce serait le moment là, pour faire un petit euh, essai dans Scratch avec Steve. Donc, pour euh, paraphraser Yvon Deschamps, on s'est dit que pour ce webinaire-là, on ne voulait pas le savoir, on voulait le voir. Donc, euh, on s'est dit, bon, on va en profiter là, rapidement pour faire de vous euh, des programmeurs. Euh, donc, euh, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon. Donc, on vous a organisé ça sous forme de défis et euh, des défis qui sont autonomes. Donc, dans le fond, euh, comme on disait, on commence ces défis-là. Si vous voulez les poursu vous poursuivre les défis par la suite, vous avez tous les solutionnaires. Donc ça va vous permettre de vous approprier euh, avec nous pour commencer euh, Scratch, mais ensuite de poursuivre votre formation là, justement ou votre utilisation euh, de ces défis-là. Euh, ces défi-là pourrait être aussi proposé à vos élèves. Donc c'est une façon, si vous voulez, de s'approprier euh, Scratch. Donc rapidement, je vous explique, comme le disait Maude tantôt, vous allez avoir une fenêtre code, une fenêtre où vous allez déposer votre code et une fenêtre aperçue avec des personnages. Donc, on, tout est, beaucoup de, de la programmation est centrée sur les personnages parce que bon, ça, ça rend la, le, le code ou la programmation plus complète, euh, concrète. Et vous allez voir, quand vous allez ouvrir le code, euh, on vous a déjà mis des blocs en place pour faciliter justement l'appropriation ou la création de votre premier programme. Évidemment, ces codes-là vont se retrouver toujours dans la librairie qui se trouve à gauche, mais vraiment à distance, c'est la façon dont euh, la plus simple qu'on a trouvée justement pour euh, que, vous, que vous puissiez vous approprier rapidement euh, ce, ce, la programmation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le chat ici le lien vers le code, puis on va le faire ensemble. Donc, vous allez voir, euh, peut-être juste regarder encore à l'écran un petit peu, là, si vous... Euh, euh, vous allez devoir naviguer d'un écran à l'autre de Teams à votre code de programmation euh, et à votre diaporama. Là, donc, euh, ça, ça va demander un peu de, de, de jeu d'onglets, mais quand même. Une fois que vous allez être sur le, le programme Scratch qu'on vous a créé, donc euh, là, je vous invite à regarder l'écran Teams. Donc, vous allez avoir ceci, donc formation, euh, donc c'est un programme qu'on avait utilisé à la journée du numérique euh, et vous avez justement des personnages qui sont mis en place avec un décor et euh, vous n'avez pas besoin de vous connecter. Pour l'heure, là, donc, je vous invite à ne pas vous connecter parce que bon, on va, on va sauver du temps comme ça, euh, mais vous allez pouvoir le faire après si vous voulez. La, la, chose, la première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur « voir » à l'intérieur. Donc, vous êtes devant euh, le programme Scratch et ici à droite, vous avez « voir » à l'intérieur. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là. Donc, le lien est dans le chat si vous le cherchez. Une fois à l'intérieur, vous, vous allez vous retrouver dans le programme Scratch. Donc, à l'écran, vous devriez avoir, comme on l'a dit, à gauche, la librairie de programme ici. Ici, votre programme principal et votre aperçu. Et vous voyez ici en bas, on a deux personnages. Donc, euh, vous allez voir, quand vous allez cliquer sur l'autre personnage, l'écran de programmation va changer parce que, bon, c'est un autre objet qu'on va programmer. Donc, on va revenir sur l'Algonquien si vous avez euh, euh, cliqué sur le coureur des bois. Si vous voyez que votre, votre programme est en anglais, comme c'est le cas pour moi, donc je me suis mis dans une fenêtre privée pour être sûr que je n'étais pas dans mon compte ici, puis avoir la même chose que vous autres. Donc, vous pouvez cliquer en haut à droite, à gauche, sur euh, le, le, le, le petit globe terrestre et vous allez le mettre en français. Et là, tout va devenir en français ici à l'écran. Donc, en haut à gauche, vous sélectionnez « le globe et vous cliquez sur français. Et c'est un, un, comme des, des blocs, on assemble des blocs ici. Là. Donc quand on fait ça comme ça, bien, on commence à, à, à créer notre programme parce que dans le fond, la condition qui est, qu que l'on veut, c'est quand le drapeau vert est cliqué, on va voir une animation qui va se produire, qu'on va avoir programmée. Donc je vous invite à regarder le premier défi. Je le montre ici à l'écran, comme ça, euh, vous allez euh, pouvoir voir. Donc, défi 1, on veut déplacer l'autochtone. Et les Anna, blocs que vous. Euh, une question, là, je ne sais pas si elle était bloquée. Parce que Julie a une question, mais ça, ça fait longtemps. Judith a une question, mais ça fait longtemps. Oui. Euh, moi, je m'excuse, moi, j'ai une question, c'est parce que moi, mes élèves, on a un, un iPad, puis là, j'ai téléchargé l'application. Euh, bon, l'interface n'est pas la même, mais bon, je me suis retrouvée un peu, c'est juste que quand là, je voulais cliquer sur le lien pour faire l'activité, ça ouvre pas dans l'application, ça ouvre sur le web. C'est parfait. C'est correct. Ok, puis est-ce que, dites-moi, pour les élèves, est-ce que c'est plus facile d'utiliser l'application ou c'est mieux avec la version euh, euh, web sur iPad? Disons, il y a six mois, euh, c'était mieux avec la version sur, euh, sur le web. Ben que je ne pourrais pas vous dire si on fait la mise à jour correcte aujourd'hui, mais restez sur le web, ça va être parfait. Ok, parfait, merci. Je vais... Donc, c'est la même vais... procédure sur iPad, merci de, de le rappeler. Si vous êtes sur iPad, là, on va rester dans Safari. Donc, vous avez ces, euh, ces premiers blocs-là ici à utiliser. Donc, je vous invite à voir comment on pourrait ensemble déplacer votre personnage. Euh, je vous donne quelques indications sur les blocs. Donc, répétez. Euh, dix fois, ça, ça permet d'éviter de, de euh, faire des blocs ou d'appeler de, des fonctions qu'on qu aurait besoin euh, plusieurs fois, c'est-à-dire avancer de 5 pas. Ben, euh, si j'en je, ai besoin six fois dans mon code, ben, tu sais, je pourrais insérer euh, dix fois, je veux dire, mais je pourrais l'insérer... Dans mon code répété, donc au total 5 x 10, donc je ferai 50 pas et je pourrais l'ajouter ici. Donc, quand on parle que la programmation, c'est essai, erreur, résolution de problèmes, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer quelque chose, donc d'assembler de, de, des blocs et ensuite de tout ça, euh, cliquer sur le petit drapeau ici pour voir ce que ça donne. Donc, vous avez vu, mon personnage a bougé. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Arrêter » pour arrêter votre programme. Si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, c'est parce que peut-être que ça s'est passé trop vite. Euh, peut-être que euh, vous avez fait une erreur dans le code. Donc euh, vraiment, euh, le petit drapeau permet de voir ce qu'il y en a. Donc c'est vraiment les petits blocs, il y a un bloc envoyé à tous là, que vous n'aurez pas besoin pour l'instant. Donc envoyé à tous, action coureur des bois. donc n'utilisez pas maintenant euh, euh, tout de suite ce bloc-là euh, pour, euh, pour l'instant. Donc je vous donne un premier indice, c'est dans le fond le premier bloc à utiliser c'est vraiment de dire à mon programme ou à mon, à mon algonquien de toujours commencer au même endroit. Parce que vous allez voir, si vous essayez avancer de 10 plusieurs fois, bien, il va toujours rester, il va toujours rester à au dernier endroit où il, il était situé. C'est-à-dire ici, comme par exemple, si je mets à avancer de 5 pas, si je pèse tout le temps sur le, le, le drapeau vert, bien, il va se rendre jusqu'au coureur des bois. Mais ce que je veux faire, c'est faire en sorte qu'à chaque fois mon programme démarre, il retourne à sa position in initiale. C'est pour ça qu'on a ce bloc-là, aller à X. Et donc, quand je vais faire ça, il va retourner à sa position initiale. Donc, je vous invite vraiment à essayer des combinaisons. Euh, je ne vais pas vous donner tout de suite la, la solution. Puis, euh, je vous rassure, la solution elle est dans le, dans, dans le diaporama à l'autre euh, diapo. Là. Donc, vous allez avoir euh, euh, un, petit, un petit taille de mémoire. Donc, ouais, tranquillement, je vais faire le petit programme à l'écran, puis je vous l'explique ensuite, pendant que vous essayez des choses. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? Super. Donc, je montre la solution à l'écran pour le défi 1, puis je vous l'explique en même temps. Donc, comme on le disait ici, le, quand le drapeau est cliqué, donc ça, c'est le, tous les programmes attendent de, de, une action ou attendre un déclencheur. C'est un peu comme euh, Alexa ou OK Google. Là, donc, euh, Google, la, la machine Google attend, puis quand elle attend, OK Google, là, son programme démarre, puis elle attend la, la, la fonction qui est appelée. Donc, c'est un peu ça avec euh, quand, quand le drapeau vert est cliqué. Donc, le programme attend qu'il y ait une action. On, on, on ramène le petit personnage à l'origine. Donc parce que sinon, si j'enlève, par exemple, si je l'ai avancé, là, donc si je l'enlève, il, il va continuer à, à l'endroit où il, il est rendu. Donc, ça, je ne veux pas ça parce qu'à un moment donné, si je fais mon, faire aller mon programme plusieurs fois, bien, il, il va sortir de l'écran, c'est ça qui va arriver. Donc, et vous voyez si la, la boucle répétée. Donc ça, les boucles en programmation, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre euh, parce que ça permet d'alléger le code. Comme par exemple ici, on avance, comme on le disait, de, au, euh, de, de, de plusieurs pas, d'une centaine de pas. Puis euh, l'idée ici, c'est j'aurais dû comme, mettre ces, ces, ces codes-là ici 50 fois, pas 50 fois, mais euh, 10 fois, un en dessous de l'autre, et donc mon code aurait été lourd. Donc la boucle répétée permet de dire, bien, joue cette séquence-là à plusieurs reprises. Il y a un élément basculé, le costume, je ne sais pas si vous avez remarqué, bien, le petit personnage bouge les pieds. Donc dans le fond, c'est que notre personnage ici, je vous montre juste le personnage, il y a deux instances. Donc vous voyez, vous avez un personnage avec les pieds comme ça, et un autre personnage avec les pieds comme ça, pour justement simuler la marche. Sinon, le personnage serait comme immobile, puis avancerait comme, comme un peu comme un robot, là, comme R2-D2, donc là, mais là, on veut que, dans le fond, il bouge comme ça. Donc, le code, ce qu'il fait, c'est qu'il alterne entre la vue de ce personnage-là et celui-ci comme ça. Et attendre, pourquoi attendre? Parce que l'informatique ou progr le programme, lui, a n'a pas de notion de, de, de, de ce, que, ce qui est perceptible pour nous à l'œil humain. Donc, c'est important de lui dire parfois de euh, justement faire en sorte d'accélérer, si vous voulez. Donc, on peut, et vous avez compris que si je veux faire mettre ici 20, bien, je vais faire 20 fois cette action-là. Si je veux qu'à par action, il avance de 10 pas, bien, je vais pouvoir changer ces variables-là. Donc, tous ces chiffres-là, -là, c'est des variables. Puis ici, je pourrais aussi changer le temps d'attente. Donc, ça, ça va pour euh, le premier défi. Donc, qu'est-ce que vous avez... Euh... Donc, on va aller tout de suite au deuxième défi, faire parler l'algonquin. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une fois qu'il est rendu au bout, euh, puis ça, c'est aussi en programmation, là, il, faut, il, pen, il faut penser à son programme. Hein. Ça fait partie de qu'est-ce que je veux que mon programme fasse. Donc, une fois qu'il est euh, rendu au bout, ben, je veux qu'il dise quelque chose. Et là, maintenant, on va aller chercher dans la bibliothèque euh, le, le bon code. Donc, vous avez ici euh, différents éléments. Donc, vous voyez mouvement hein, en bleu. Donc, on a quelques codes de mouvement. On a les, les, les codes apparence. Donc, c'est là qu'on va aller chercher euh, notre premier bloc dans notre librairie. Et où, là, il faut se poser la question où est-ce qu'on va le mettre? Ça, c'est important. Évidemment, si je, mets, euh, je le mets ici, qu'est-ce qui va arriver? Puis ça, souvent, vous allez voir, les élèves vont, vont faire ça à, à répétition. C'est qu'à chaque fois, il va dire bonjour pendant deux secondes. Il va avancer bonjour. OK, je pense qu'on a compris là, nous hein? dit bonjour, merci. Fait que là, je l'ai pas mis au bon endroit. Donc là, je peux déplacer et encore là, par essai-erreur, je pourrais euh, lui faire dire euh, quelque chose. Évidemment, je peux changer ma variable. Donc, je peux aller ici et dire quoi pendant deux secondes. Et donc, si je repars mon programme, ben, il s'en va. Euh, justement, voir euh, le coureur des bois pour pouvoir lui parler à la fin de son, euh, son petit périple. Donc, vous voyez aussi, c'est comment, voir comment les machines pensent. Donc, les machines sont très séquentielles. Euh, ils attendent des actions et il faut prévoir ces actions-là à leur place. Et comme on, euh, vous soulignait Maud, euh, nous, on a fait ça pour qu'il y ait toujours un défi technologique et un défi euh, historique. Donc, le défi technologique, c'est de faire parler euh, le, le, le, le, le petit personnage. Et le défi historique, c'est de lui faire dire quelque chose qui est en lien avec la réalité sociale. Est-ce que ça va pour parler? Oui. Donc, je poursuis. Donc, maintenant, on va faire, faire répondre le coureur des bois. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis ce petit bloc-là ici. Envoyer à tous les coureurs des bois. Donc, ça, c'est un, un bloc, vous allez dans événements ici. Vous voyez en, envoyer à tous. Donc, et euh, on vous l'a mis là pour que vous le cherchiez. Évidemment, il faut le mettre au bon endroit. Donc, on se dit, bien, selon ce que j'ai prévu comme programmation, quand il va arriver au bout de son, euh, son petit périple, ben je veux qu'il dise quoi? Et ensuite, je voudrais que le coureur des bois fasse quelque chose. Donc, toujours dans ma séquence. Donc, je colle mon bloc dans ma section. Et c'est là que je vais aller voir chez mon coureur des bois. Donc, mon deuxième objet dans mon programme, mon deuxième programme, parce que ça, L'Algonquin, c'est mon programme Algonquin. Coureur des bois, bien, je vais créer un deuxième programme qui est ici. Donc, il faut que je clique sur mon, Algonquin, mon coureur des bois, qui est à droite ici, donc en bas. Et vous voyez qu'on a mis aussi un événement qui s'appelle « Quand je reçois, action coureur des bois ». Donc, encore là, même principe avec, avec OK Google. Donc, le coureur des bois, lui, il va attendre. Tu sais, parce que dans le fond, si je lui mets le drapeau, qu'est-ce qui, qu qui arriverait? Donc, si je lui mets comme action quand le, le drapeau vert est cliqué, c'est qu'il partirait à marcher en même temps que l'algonquien. Mais là, je veux qu'il parle après l'algonquien, donc il envoie une commande donc, euh, et donc il est en attente. Là. Donc, quand il va recevoir l'action euh, coureur des bois, ben là, il va faire ce qu'il a à faire. Donc, je vous laisse imaginer peut-être ce que vous pourriez faire avec votre coureur des bois. On pourrait lui demander de répondre, par exemple. Donc, je peux retourner dans Apparence. Glisser. Bonjour. Et encore là, ben, on réessaie on essaie de voir qu'est-ce que ça donne. Dernier petit défi avant... Ça va vite, 30 minutes, hein? Ça va très vite! <rire> Dernier petit défi, je pense qu'il est important que vous compreniez, parce que tantôt, euh, je vous disais que dans le fond, les, euh, les euh, ce qu'on appelle les, les sprites ou les lutins, donc c'est euh, principalement là qu'on va faire de la programmation, euh, mais euh, vous avez un autre élément graphique euh, dans euh, Scratch qui s'appelle les arrière-plans. Et donc les arrière-plans, ça vous permet de changer cette scène-là. Donc, ou, mettons, je ne veux pas avoir une scène d'arbre et tout ça, donc je pourrais cliquer euh, ici et je vous invite peut-être quand je vais cliquer, quand je vais cliquer sur Algonquien, regardez en, ici en haut à gauche, hein, vous avez costume, c'est écrit code costume, ils sont, mais si je clique sur arrière-plan, vous allez voir, c'est écrit code arrière-plan, donc c'est un menu contextuel ici qui est, qui est là et quand vous cliquez sur arrière-plan, donc vous avez d'autres... Euh, euh, petit, euh, petit arrière-plan que vous pouvez changer euh, justement pour contextualiser euh, votre personnage. Donc ici j'ai changé mon arrière-plan, vous voyez, donc je peux retourner dans mon code, et je n'ai rien écrit ici parce que bon, je n'ai pas fait de programmation sur mon arrière-plan, mais euh, je pourrais retourner sur mon Algonquien, si vous, vous le voulez, pour avoir du code, et ben, je pourrais partir mon programme. Et maintenant, ben, ça va être le même programme, mais en arrière-plan. Ben, je vais avoir euh, maintenant un, un poste de traite avec un, un canot d'écorce. Et ça va être le même programme qui va être en action. Donc j'espère pour la petite mise en situation, ça a été vite, mais quand même, euh, on vous a fait faire un programme simple. On va juste peut-être juste terminer avec le badge, puis après ça, on va poursuivre avec peut-être un défi de programmation personnalisée. Euh, donc, on va essayer de complexifier notre programme pour que vous ayez tous les éléments, dans le fond, en main euh, en 30 minutes. Maud? Oui. Euh, Est-ce que tu veux quand même que je conclue? C'est correct? Oui, oui, vas-y, vas-y. Okay, parfait. Je voulais juste dire que nous, pour nous, c'était vraiment important de créer les, euh, des personnages qui, qui allaient satisfaire euh, autant aux primaires qu'aux secondaires. Fait que, euh, sachez là, que les, les différents personnages, pour, euh, par rapport à l'histoire, sont disponibles dans des programmes Scratch que vous pouvez remixer. Donc, nous, on a fait euh, ces fait faire ces personnages-là. sont en licence là, Creative Commons, donc euh, vous pouvez vraiment les utiliser. Sinon, on a mis les liens pour chacune là, des tâches euh, en quatrième, cinquième année, pour euh, la primaire jusqu'à sixième. Euh, même chose pour euh, première puis deuxième secondaire. Là, donc, les, les liens là, directs vers les tâches vont être dans le, sont dans le diaporama. Euh, peut-être aussi en conclusion, là, vous l'avez vu aussi avec Steve, là, il y a beaucoup de blocs, il y a plusieurs options, on peut changer les personnages, changer les arrière-plans, donc de, de toujours peut-être euh, centrer le tout vers notre intention pédagogique, hein, de revenir peut-être avec notre cahier de l'élève, c'était quoi l'intention de mon animation pour pas que les élèves euh, se perdent, de aussi voir euh, à l'équilibre le temps qu'on met euh, à la résolution de de problèmes dans notre programme versus le temps qu'on met réellement en univers social. Je pense que c'est une donnée importante euh, à réfléchir, d'essayer de trouver euh, un équilibre. Des fois, c'est en passant par euh, un projet multidisciplinaire ou primaire, par exemple. En univers social aussi, en s'associant euh, peut-être avec euh, un autre enseignant ou euh, si les élèves ont déjà fait de la programmation, bien là, ça va, ça va plus vite là, à ce moment-là. Quand, euh, quand vous euh, je partage mon écran quand vous allez chercher les, les, les personnages donc parce que bon ça c'est souvent la question qu'on qu nous pose comment on va chercher comment on va trouver vos personnages on vous les, les a mis évidemment euh, en lien ici donc euh, Yann parlait justement des, des personnages du secondaire donc on vous les a mis ici euh, ils sont sur le site du récit et à chaque fois, quand vous êtes sur le site du récit, vous avez toujours le cahier de l'élève, par exemple, là je suis au secondaire et vous avez les personnages Scratch. Et quand vous arrivez sur les personnages Scratch, euh, bon, on est scratch.mit.edu donc le, où on était tantôt. Et vous voyez la petite distinction ici, là je suis connecté okay, dans mon compte. Et donc la différence maintenant, c'est que j'ai pu juste voir à l'intérieur. J'ai aussi remixé. Et donc, ça, ce que ça me permet de faire, c'est quand je fais ça, c'est que ce programme-là devient mon, personnage, mon, mon mon programme à moi et j'ai accès à tous les personnages ici, maintenant, dans mon compte, dans le programme. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus simple. On a écrit au MIT pour essayer de faire en sorte que les programmes soient dans Scratch, mais ils n'ont pas voulu. Mais en fait, ils n'ont pas répondu. Fait que euh, euh, voilà. Puis... Euh, L'autre chose que je pourrais vous montrer aussi pour simplifier vraiment, puis peut-être que je ne sais pas si Yann utilise ça, c'est le sac à dos hein, ici en bas. Quand vous êtes connecté, vous avez accès à votre sac à dos en bas. J'en parle parce qu'il n'est vraiment pas évident, là, il n'est pas super visible. Là. Et ce qui est le fun, c'est que euh, donc vous voyez, j'ai déjà des personnages dans mon sac à dos ici. Donc Yann parlait de l'Empereur Romain, donc je pourrais déposer l'Empereur Romain, maintenant, qui est dans mon sac à dos ici. Donc, quand je vais ouvrir n'importe quel nouveau programme, donc, vous voyez, je pars de zéro. Quand vous ouvrez Scratch et vous partez de zéro, vous avez le chat. Ben euh, je suis toujours dans mon sac à dos comme les éléments qui sont importants. Donc, dans mon cas ici, ben j'ai mon, mon, mon chef Romain qui est là, que je peux, euh, que je vais pouvoir euh, utiliser. Donc, vous pouvez glisser, déposer là, vraiment dans l'interface ici là, des, des sprites ou des lutins euh, vos personnages qui sont dans, dans ce cadeau. Donc, je le refais juste pour être certain. Donc, par exemple, je voudrais avoir les personnages au primaire. Donc, euh, je vais aller sur le site. Euh, là, on a mis directement du MIT. Là. Vous, euh, vous tombez sur Scratch et ensuite, vous avez le bouton Remixer. Et quand vous remixez le programme, il s'en vient dans vos choses. Donc, maintenant, le projet est enregistré. Donc, euh, vous allez avoir dans mes projets ici, là, dans votre compte, euh, tous vos projets et quand, euh, si vous voulez avoir un personnage en particulier, par exemple, je voudrais avoir, tiens, Jean Le Sage, je peux le glisser dans mon sac à dos et là, je vais pouvoir l'utiliser dans mon propre programme ou dans n'importe quel programme qui m'appartient. Donc, ça, c'est une petite nuance là, qui, est, qui est intéressante là, à, à mettre en place. Peut-être attirer votre attention sur les défis aussi, s'il si y a des élèves, s'il y a des gens qui ont des questions. Euh, on vous a mis aussi les défis avancés, là, donc à la diapo 15, euh, vous avez ici les défis avancés, donc qui est un autre, euh, euh, programme, un autre diaporama. Et ici, là, dans le fond, ce qu'on vous propose, c'est faire un espèce de petit jeu, là. Donc, dans le fond, de faire en sorte que vous utilisez les, les touches de votre clavier et que votre personnage déplace. Donc, euh, donc on peut, comme l'utilisateur déplace le personnage lui-même. Ça fait comme une, une impression de jeu vidéo. Donc, si par exemple, vous avez des élèves qui sont un peu plus avancés, qui veulent avoir des défis un peu plus euh, stimulants, donc ils, ont, ils vont pouvoir comme aller là pour pouvoir euh, essayer de euh, s'approprier cette idée-là de euh, programmation euh, plus, euh, disons, interactive. Là, parce que vous avez des fonctions, là, des, des, euh, des, des, des, des éléments qui, qui vous permettent de faire cette interactivité-là dans Scratch. Euh, donc, je vous dis comment obtenir votre badge pour la formation d'aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas nos badges, donc c'est vraiment pour euh, attester le temps que vous mettez à votre formation continue. Donc, je vois que Steve euh, va mettre le lien donc, euh, dans le clavardage. Première étape, vous devez avoir un compte Campus Récit. Donc, c'est vraiment important d'être connecté pour obtenir le badge. Donc, le premier lien s'en vient. Donc, se connecter à Campus Récit. Et ensuite, deuxième lien, Oups. il va falloir répondre là, à quelques questions dans Campus Récit pour obtenir le badge. Donc, première étape, c'est vraiment important d'être connecté. Puis ensuite, il faut revenir donc, dans Teams, cliquer sur le deuxième lien. On voulait également, bon, vous annoncer notre prochain webinaire, si jamais ça vous intéresse. Donc, ce sera, euh, on va traiter du plan isométrique, donc avec icogramme. Donc, euh, comment réaliser des plans schématiques euh, à, de façon simple. Icogramme, encore une fois, un outil euh, gratuit. Donc, ça, ce sera le 30 mars. Et euh, si vous avez des questions... Euh, sur la programmation, sur nos tâches, peu importe. Euh, donc, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Donc, info-atricitus.qc.ca. Puis, sachez aussi, des fois, c'est intéressant de, de lire euh, peut-être euh, sur euh, de l'avoir de façon textuelle. Donc, on a aussi écrit un article sur euh, l'intégration de la programmation en univers social. Donc, euh, le lien se retrouve euh, à la dernière diapo.